bonjour, bonjour. Bonsoir. bonsoir, au revoir, au revoir. Merci. Merci. Non, merci, non merci, de rien, ça va, oui, oui. non, pardon, s'il vous plaît comprendre compris pas compris pourquoi hier demain aujourd'hui maintenant avant après matin soir journée bonne journée bonne soirée bon appétit midi après-midi bientôt à bientôt à tout à l'heure mademoiselle madame monsieur homme femme garçon fille fils fille marié Divorcé, petit ami, amour, maîtresse, amant, I love you, fatigué, forme, content, pas content, triste, sourire rire sourd entendant malentendant formation formateur stage stagiaire élève téléphone Portable, maison, porte, fenêtre, campagne, arbre, herbe, terre, tremblement de terre, village, ville, centre-ville, immeuble, planète, mer, plage, rivière, soleil, palme, talon, crayon, Verre de terre, pont, vent, fleur, tableau, Ch chapeau, papier, email, télévision, cirque cinéma, théâtre, paramètres, configuration, orientation, sens, emplacement, mouvement, expression du visage, corps, forme, taille, iconique, visuel, objet, détail, humour, grave, pas grave, important, pas la peine, bien, bon, super, super. mauvais, pareil, différent. différent, avec, attention, sauf, exemple, Thème. Pause. Phrase. Histoire. Histoire. Personne. Mot. Prénom. Non signé. LSF. Signière. Vocabulaire Cuisine Eau Poubelle Coca Chaud Froid Café Thé Sucre chocolat, gâteau, dessert, croissant, pain au chocolat, pain, tartine, pâte, riz, frites, salade, sandwich, fromage, jambon, saucisson, œuf, fruit, pomme, banane. orange, tomates, légumes, pommes de terre, carottes, concombre, champignons, chien Souris. souris rat vache veau bœuf Vaux. Taureau. taureau cerf mouton. mouton poule Ois, canard libellule abeille tortue de terre tortue de mer escargot girafe poisson course, voiture, camion, moto, train, TGV, avion, hélicoptère, bateau, sous-marin, Vélo, soucoupe mmh. volante, mmh. montgolfière, mmh. Paris, mmh. Marseille, mmh. Aix, mmh. bitrol. Marignane Aubagne, Gap, Bretagne, Oumanie, Langue, Français, Polonais, Italien, Ballot foot, tennis, filet, ping-pong, billard, bowling, jeu, jeu de cartes, ski, patin à roulettes, Roller, patin à glace, planche à voile, snowboard, infirmière, docteur, médecin, psychologue, pompier. Hypnose Avocat. Avocat Femme de ménage, Femme de ménage. Éducateur. Éducateur Instituteur, professeur, Instituteur, professeur. École. École Collège, Collège. Pourquoi Quoi Quand Combien, qui, comment, comment dire, où, où, encore, toujours, souvent, beaucoup, nombreux, Plusieurs, Plusieurs. sauf, avec. avec, peur, peur. Moqué. moqué, étonné, étonné. rêveur, Rêve. fier, honte, pour dommage pour rien tout jamais je crois je ne crois pas je sais je ne sais pas je connais je ne connais pas, je peux, je ne peux pas, j'aime, je n'aime pas, je veux, je ne veux pas, j'ai vu, je n'ai pas vu, j'ai, je n'ai pas, j'ai le temps, je n'ai pas le temps. Je suis là. Je ne suis pas là. Je suis d'accord. Pas d'accord. Parler. Signer. Entendre. Écouter. Dire. Raconter, dialoguer, communiquer, comprendre, apprendre, travailler, oublier, écrire, jouer, expliquer, Concentrer Essayer Se rappeler Réviser Habiter Travailler Dormir Se réveiller Manger Se lever, Pardon, se lever. manger, boire, boire, marcher, courir, danser, tomber, nager, plonger, apporter, acheter, vendre, chercher, Chercher quelqu'un de perdu, chercher les ennuis, finir, regarder, capter des mots, pleurer, rire, sourire, changer, Oui.